Les passages prolongés en réanimation laissent toujours des séquelles. Euh, clairement, le, le fait d'avoir une ventilation prolongée, au-delà de 15 jours, les produits qu'on qu insuffle aux patients pour pouvoir faciliter la, la réanimation sont des produits qui ont des, des conséquences sur la force musculaire, sous le, sur le, sous les nerfs. Donc, ces patients, tous ces patients, même hors Covid, ont des complications neurologiques euh, au long cours. C'est pour ça qu'il qu y a vraiment une éducation spécifique post-réanimation. Un passage prolongé en réanimation ne laisse pas indemne les patients. Quoi, en fait. voilà.